Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la garantie KF Concept. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, c'est juste que j'avais envie de vous partager mon retour là-dessus. J'ai dû faire appel à la garantie KF Concept pour un trépied. Je vous en parle dans cette vidéo. C'est parti Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Dapakari, photographe professionnel à Lyon. Je suis notamment spécialisé en photo immobilière et donc j'utilise un trépied pour travailler dans ce domaine-là. Je possède plusieurs trépieds de différentes marques, donc je peux vous en parler. Si vous me suivez sur Instagram, je partage les coulisses de mon quotidien de photographe. Vous pouvez simplement me trouver sur Instagram en écrivant dapacari. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse. Alors, j'utilise par moment le trépied photo KF Concept TC2534 qui est un trépied en carbone que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un super trépied avec l'avantage de la stabilité du carbone. Ce trépied n'est pas très cher pour un trépied en carbone, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Je l'ai utilisé pendant plus de 6 mois chaque jour à faire des shootings immobiliers. Je l'ai donc installé et rangé à plusieurs reprises. Et à un moment donné, en tirant sur le pied pour l'installer, j'ai la vis d'un pied qui s'est détaché. En fait, il est possible de démonter complètement le pied du trépied pour pouvoir par exemple les nettoyer. Sauf que là, il s'agit du système de vis qui s'était carrément décollé. Alors rien de grave non plus, c'est la partie qui est fixée au pied et qui doit tourner pour desserrer et installer le pied. Alors j'ai tout de suite contacté le service client KF Concept, ils ont pris en charge ma demande en me demandant une photo du problème. Je leur ai envoyé et ils m'ont répondu parfaitement que j'allais recevoir le remplaçant bientôt. Sauf que ce n'est pas le trépied qu'ils m'ont envoyé de nouveau, mais bien la partie de la pièce défectueuse. Alors J'ai donc reçu la partie défectueuse, mais toute la jambe de pied complète. Alors finalement, je l'ai gardé en remplacement au cas où si besoin. Et en ce qui concerne la partie défectueuse, je l'ai bricolé moi-même en collant ce système de vis avec de la Patex qui est une glue très forte sous forme de gel. En fait, le système de vis est collé à la jambe en carbone de l'intérieur. Alors la jambe se visse dans le pas de vis. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle est collée en fait à la jambe à la jambe en carbone. Alors le service client de KF Concept est vraiment réactif et a été à l'écoute. Étant donné que je vous ai présenté plusieurs trépieds de cette marque sur ma chaîne YouTube, je voulais vous présenter ce retour qui, je pense, pourra vous être utile. On peut trouver sur le marché de la photo beaucoup de gammes de trépieds à des tarifs vraiment différents. On peut avoir des prix très intéressants sur de l'entrée de gamme ou plutôt se diriger sur du haut de gamme. Alors je sais que par moments des personnes me demandent si tel trépied vaut le coup, sachant qu'il est très haut de gamme par rapport à des entrées de gamme. Il y a une réelle différence, c'est certain. Ce n'est pas nécessairement qu'une question de poids supporté, mais aussi de la qualité de matériaux utilisé pour sa fabrication et son confort d'utilisation. Alors Tous ces critères sont à prendre en compte lorsque vous déterminez votre budget pour l'achat d'un trépied. Ici, les trépieds KF Concept sont intéressants en termes de prix et par rapport à leur qualité. Pour les trépieds qu'on trouve généralement entre 100 et 200 euros, c'est généralement bien construit. Alors Je vous ai présenté plusieurs trépieds sur ma chaîne YouTube. Si vous voyez une bonne promotion, ça peut être intéressant, mais à vérifier que ce n'est pas une fausse promotion. Alors je partage des informations, dès que je vois des bons plans intéressants sur mon groupe photo, le Coin photo-d'Apacaris, c'est un groupe photo privé sur Facebook, où vous pouvez, où vous pouvez partager vos photos, euh, si vous vendez par exemple votre matériel, vous pouvez partager des bons plans. Euh, enfin voilà hein, tout ce qui se rapproche de l'image photo et vidéo vous pouvez aussi demander des conseils et avis donc euh, n'hésitez pas à rejoindre le groupe je vous mets le lien en description de cette vidéo alors en ce qui concerne kf concept vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire sur vos achats avec le code promotionnel disponible dans la description de cette vidéo voilà pour mon retour sur la garantie les produits kf concept sont généralement garantis deux ans donc vous pouvez y aller si vous avez déjà une expérience là dessus euh, n'hésitez pas à la partager en commentaire c'est toujours intéressant d'avoir votre avis aussi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt les amis